Petit bon euh, je suis un petit peu en mode euh, affalée sur mon lit mais euh, je tenais à faire cette vidéo maintenant parce qu'en fait euh, je pouvais pas euh, attendre plus longtemps avant de la poster parce que ça a commencé à me saouler je voulais pas attendre demain en fait parce que genre je suis saoulée là donc je veux faire la vidéo là maintenant en fait c'est par rapport à la polémique de Gal Garcia, je trouve que ça va un petit peu trop loin pas que ça va trop loin mais je suis mitigée, donc je voulais vous en parler. Restez là si vous êtes intéressés et vous voulez savoir un petit peu mon opinion et ce que je pense de tout ça. Donc voilà, euh, un petit chicken. Donc euh, Galgar Sadias, je pense que beaucoup de personnes la connaissent. Enfin, euh, du moins maintenant. J'aime bien son univers, Martine, etc. Enfin, je la suis pas tous les jours, mais c'est une bonne youtubeuse, je trouve. En bref, un peu décalée, etc. Elle fait des trucs euh, divers et variés. Bref, allez voir sa chaîne, je vais pas aller faire de la pub, elle en a pas besoin. Et donc là, euh, elle a fait une petite chanson, tu vois, genre euh, un peu, je trouve un peu comme euh, Squeezie fait un peu dans le un peu quand il, est, il est avec Big Flo, il est... Big, Flo, Big Flo et Oli, tu vois, genre il trouve une mélodie, nanana. Bref, elle a fait ça, donc avec euh, quelqu'un sur moi professionnel et tout, mélodie tchic tchac, et elle a fait une chanson où elle dit, parce que j'ai regardé sa vidéo euh, explication, qu'elle voulait imiter euh, Lil Pump ou je sais pas quoi, enfin bref. Je vous assure que je n'avais même pas regardé en fait là, sa vidéo. chanson, parce que, comme je l'ai dit, je ne regarde pas toutes ses vidéos, mais c'est à cause des polémiques que j'ai été regarder sa vidéo. Et donc, euh, c'est quoi le problème C'est qu'elle a utilisé le N-word, donc le nigga, my nigga, que beaucoup de gens utilisent, qui veut qui veulent dire nègre, normalement, negro, négrita, ne bref, tout ça, et euh, qui n'est pas un mot franchement euh, cool à utiliser. Enfin. Euh, genre, euh, moi dans la rue, euh, quelqu'un me dit, ouais, euh, my nigga, enfin, on n'est pas trop pote. Enfin, en vrai, pff, mes potes euh, me le disent pas, mais je sais que je connais des gens entre potes, ils peuvent se dire, oh, ça va, nigga, euh, entre potos, quoi, tu vois. Et est ce que ça soit un, un blanc qui dit ça un noir, enfin, je sais que des fois il y a des gens à qui ça pose pas de problème, comme il y en a à qui ça pose problème, et ça on peut pas juger parce que chacun ressent comme il veut, enfin, chaque africain, chaque noir euh, ressent. Euh, le N-word comme il veut, il y en a qui peuvent le prendre mal, comme il y en a qui peuvent ne pas le prendre mal, parce qu'il y a un pote qui te le dit, voilà, enfin, d'office que c'est la même connotation nègre et néga c'est exactement la même chose, mais si dans l'air quelqu'un te dit, eh, ma petite nègre, non, ça ne le fait pas, mais si quelqu'un te dit, oh my nega, what's up, tu vois, oh my nègre what's up, non, c'est pas la même chose, donc voilà, bah, l'anglais adoucit, on va dire le bail, hein, mais ça veut dire exactement la même chose, bon, bref, soi-disant, maintenant, il y a une polémique, elle est raciste, Elle a util... Non, je pense qu'en fait ça va être trop loin. Je pense que. Euh, je ne sais pas si elle a fait ça pour le buzz. Je ne sais pas si elle a fait exprès d'utiliser le niga. Mais moi, sincèrement, je pense pas qu'elle ait fait ça pour le buzz. Qu'elle soit dit, ok, putain, je vais faire ça. Je vais utiliser le moniga. Comme ça, ça va créer la polémique. Parce que je pense qu'elle a pas besoin de buzz. Elle fait assez de, de vues, Enfin, de, de, elle n'a pas besoin de ça. Et ça me. Je trouve que, je sais pas, je trouve que les gens vont peut-être un peu trop loin, d'accord Je dis pas que ça soit correct ce qu'elle a dit, mais... Tu vois, le qu fait qu'elle a employé le N-word. Mais euh, je pense que c'était vraiment pas euh, consciemment, en mode... Euh, putain, euh, en mode péjorativement. Tu vois ce que je veux dire elle faisait son son, elle faisait... la zig, elle, euh, ben, il pump et tout, elle l'utilise. Elle veut faire l'imitation de quelqu'un. Ben, euh, voilà, quoi. Tu vois, tu veux faire du rap, néga, nanana. Même moi, la première, je dis... Si je fais du rap, je pense que j'utiliserai. Ouais, WhatsApp up, nigga, nanana, Tu vois? Et ouais, on va me dire, oui, t'es noir, donc entre noirs, vous pouvez l'utiliser. Oui, d'accord, je suis d'accord. Euh, ça passe mieux que si un blanc te le dit. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus commencer à dire, oui, elle est raciste. Oui, nanana. Il ne faut pas maintenant tout mélanger. Il ne faut pas tout mettre dans le racisme. Parce que même si le racisme, c'est personnel, je suis la première des fois à être très vexée quand certaines personnes disent que je suis en mode. Ouais, mais que c'est raciste, ce que tu veux dire, mais il y a une différence, c'est raciste et tu es raciste, donc voilà, les gens ils confondent tout, il y a des gens qui disent oui, t'es raciste, nanana, non, c'était peut-être raciste, ce qu'elle a dit, mais elle n'est pas pour autant raciste, je ne pense pas du moins, donc je pense qu'il ne faut pas tout confondre et arrêter d'essayer de faire des polémiques pour tout et rien, je ne dis pas, il y a des gens qui ont pu se sentir vexé, ok, mais je, en fait, juste je pense qu'il y a pire, en fait, tu vois, je pense qu'il y a pire, que le fait qu'elle ait utilisé le mot, le n-word, peut-être que je vais me faire lyncher en dessous, on me dit ouais, t'es une renoie, comment t'ose dire ça, non, mais maintenant, moi, c'est ce que je pense, t'es une vendue les gens flemment déjà, mais voilà, c'est vraiment pas juste pour la défendre ou quoi, parce que j'en ai rien à kiké, tu vois, genre, j'aurais très bien pu faire une vidéo pour l'attaquer la bonne, ouais, c'est un poire qui, juste, je dis ce que je pense, et je, il y a des trucs, je trouve c'est too much, tu vois, c'est too much, euh, c'est too much moi il y a une youtubeuse que j'ai suivie je vais pas citer son nom là qui m'a agacé c'est une renoir ok tu peux dire ce que tu penses et dire que, que as, ça t'a pas plu nanana, mais je trouve que tout dans trop dans tout c'est too much c'est scandale oh là là elle a dit... enfin, c'est bon tu vois genre tu vois bien que la meuf elle a juste pas elle, elle s'est pas filmée en train de voir quelqu'un elle a dit oh négative enfin, tu vois ce que je veux dire c'est dans un contexte un, un thème une chanson tu vois, tu détends tout, enfin, détendez-vous la nouille, quoi. J'aurais un moment donné. En gros, ce que je veux dire par là, parce que je me suis rendu compte qu'au montage, je n'avais pas bien expliqué, c'est que c'est pas comme si elle était partie dans la rue, elle avait commencé à appeler euh, les Renoirs. Oh, néga, néga, néga. Donc là, ça aurait été différent. On aurait pu vraiment taper scandale, mais juste là, c'est dans une parodie. On est dans une parodie musicale. Donc, il faut aussi remettre les choses à leur place et dans leur contexte pour essayer de comprendre les gens et de peut-être moins trouver euh, allez comment dire moins trouver euh, un fait scandaleux enfin je pense que ça c'est bon je pense que c'est bon maintenant je peux comprendre parce que littéralement ça veut dire nègre donc tu n'as pas en tant que blanc le droit entre guillemets même si ça me c'est un peu chiant de dire ça, parce que... Égalité, pas égalité, non. Il, fait, il y a des trucs qui font que... Ben, malheureusement, ou heureusement, les Blancs ne peuvent pas dire certaines choses, parce qu'à cause de l'histoire, nanana, ben, ce qui est logique, quoi. enfin Tu vois ce que je veux dire Un Blanc ne peut pas te juger si tu trouves un truc raciste, comme... je. vois sur la vidéo de la youtubeuse qui a mis ça, donc vous pouvez pas aller lui dire, oui, euh, euh, t'abuses, c'est pas raciste, non, non, elle a le droit de trouver ça raciste, mais de là à dire que la personne est raciste, je trouve ça chaud un petit peu, tu vois, parce que, ok, les gens doivent contrôler leurs mots, mais en fait, contrôle-toi aussi ton, ton langage, tu vois, commence pas à dire, oui, les gens sont racistes, c'est quand même des, des remarques diffamatoires, tu peux dire, putain, les propos étaient racistes, tu vois, mais dis pas, la personne est raciste, c'est chaud, moi ça, me, moi, ça me choquerait un peu quand on vient de me dire, ouais, t'es raciste, ouh, Oh, ouais, t'es homophobe. Oh, non. Tu vois, tu peux être, avoir un, une erreur de langage et dire, euh, par exemple, je prends un exemple, tu parles et ouais, tu dis, ah ouais, mais, oh là là, euh, il a fait le PD. Oh, c'est pas bien, c'est homophobe, mais je ne suis pas pour autant homophobe. Tu vois, ça, tu peux pas dire le Tu vois ce que je veux dire ou pas, en fait, en fait C'est ça que j'essaie d'expliquer. Mais donc, euh, je pense que cette polémique, elle a, pff, ça va un petit peu trop loin. C'est un peu du casse-tête chinois. Par contre, gal Garcia, qui s'est justifié, je pense qu'en fait, quand tu. De... Moi, j'ai pas trop aimé sa démarche parce que je trouvais qu'il y avait un peu d'ironie dans, tu vois. genre En fait, si les gens t'expliquent qu'il y a des mots que tu peux pas utiliser parce que t'es blanche, ne commence pas à te vexer limite en mode Ah, mais parce que je suis blanche, ben bah, oui, tu peux pas dire ça parce que parce que bah, c'est des trucs que les blancs ne peuvent pas se permettre de le dire. Puis, tu dis juste Oh, les gars, mais à coule pas, euh, je savais pas, moi je l'ai pas dit mal. Mais elle a eu une démarche un peu, je trouve, tu sais, un peu euh, ambigu bipolaire comme ça, en mode je m'excuse, mais à la fois Oh. Ce que je veux dire encore une fois, c'est que je trouvais qu'elle était ironique. Peut-être qu'en fait, c'est le fait qu'elle soit vexée par les propos qui, a, qui ont été tenus euh, dans sa barre de commentaires. Du coup, elle s'est peut-être un petit peu braquée et a fait un peu de l'ironie. Mais je trouve que du coup, ça rendait le, les excuses, entre guillemets, un peu moins sincères. Donc on avait l'impression que c'était un peu plus « ouais, je m'excuse », mais en fait, euh, ouais, gros lol, quoi. Si vous trouvez que je suis raciste, c'est triste, je suis un peu confuse par rapport à toute cette polémique. Bref, ça fait déjà 8 minutes que je parle. Mais voilà c'était juste pour dire ça et euh, je sais pas je sais pas trop ce que vous en pensez, je sais pas si vous, je sais pas, je sais pas ce que vous en pensez mais voilà moi c'est un petit peu ce que je pense et euh, désolé de faire cette vidéo là maintenant, euh, dans, euh, avec une lumière pas très top top mais bon ben j'avais envie de de faire de poster la vidéo maintenant parce que j'étais un peu blasée par toutes ces, ces, ces polémiques, un petit peu. Parce que je pense vraiment que tu vois, par, par exemple, une blackface. Euh, oui, là, là on peut taper, crier scandale parce que voilà, tu vois, t'as pas. Mais genre parce que la personne a dit niga, ben, ok, tu lui fais une, tu, tu fais une vidéo en mode, en mode, guys. Non, tu peux pas dire ça, mais tu commences pas non plus à... Oh, non, non, non, c'est après les gens ils agissent comme ils veulent mais moi je trouve ça un peu too much c'est les réactions un peu oh, oh là là c'est enfin, too much quoi tu vois mais bon voilà bref c'est mon avis bon bref voilà je vais couper maintenant et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo parce que celle-ci elle est un petit peu hors thème mais bon quoi que j'aime bien un petit peu réagir comme ça bref bisous bisous